Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré au calcul de la marge brute commerciale à partir du compte de résultat de l'entreprise. Pour calculer le montant de la marge brute commerciale à partir d'un compte de résultat comptable, on va s'intéresser à trois postes du compte de résultat. Au niveau des produits d'exploitation, on va récupérer le chiffre d'affaires marchandises dans le poste vente de marchandises et au niveau des charges d'exploitation, on va avoir besoin des montants des achats de marchandises et des variations de stock de marchandises. Le montant de la marge brute commerciale sera égal à la différence entre le chiffre d'affaires marchandises et la somme des postes achats de marchandises et variations de stock de marchandises. En effet, la somme des postes achats de marchandises et variations de stock de marchandises va correspondre aux achats revendus c'est-à-dire les achats qui sont sortis pour être vendus. Dans notre exemple, le chiffre d'affaires marchandises est de 1 million. Les achats de marchandises sont de 500 000. La variation des stocks est égale à 200 000 correspondant à la différence entre le stock initial et le stock final de marchandises. Ainsi, les achats revendus pendant la période sont de 500 000 plus de 000, soit 700 000. En conséquence, dans notre illustration, nous aurons une marge brute commerciale de 1 million moins 700 000, soit 300 000. Dans ce premier exemple, la variation de stock est positive de 200 000. Cela signifie que pour vendre 1 million, il a fallu acheter 500 000 qui n'ont pas été suffisants, il a fallu déstocker également 200 000. Les achats revendus sont donc bien de 700 000. Dans cette première illustration, et compte tenu de la structure de coûts de l'entreprise, le taux de marge brute commerciale, en pourcentage du chiffre d'affaires-marchandises, apparaît à 30%. Le montant de la marge brute commerciale divisé par le chiffre d'affaires-marchandises, tout cela en hors-taxe. Bien entendu, s'agissant d'un calcul de marge brute commerciale à partir du compte de résultats comptables, il s'agit d'un taux de marge brute moyen, puisque la comptabilité générale ne permet pas de distinguer parmi les lignes de produits. Dans ce second exemple, la variation de stock de marchandises n'est plus positive de 200 000 euros, mais négative de 200 000 euros. Cela signifie que pendant la période, il n'a pas été déstocké de 100 000, mais au contraire stocké de 100 000. Pour autant, le principe de calcul des achats vendus et donc ensuite de la marge brute commerciale sera rigoureusement identique au premier cas. Nous avons toujours ici des achats de 500 000 et une variation de stock négative de 200 000. Il s'ensuit que le montant des achats revendus est ici de 500 000 moins 200 000, soit 300 000. La marge brute commerciale sera toujours égale au chiffre d'affaires marchandises moins les achats revendus, soit ici 1 million moins 300 000, soit une marge brute commerciale de 700 000. Enfin, le taux de marge brute commerciale, appelé également le taux de marque, serait ici de 70%. Cela signifie que pour un chiffre d'affaires marchandises hors taxes de 100, on réalise 70 de marge brute. Voilà, je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé, à commenter, poser des questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.